Nous avons un sérieux problème. Un homme a été tué. La police pense qu'on l'a tué et notre innocence doit être rétablie. Alors assassine-moi. Il a quelque chose. C'est pour ça qu'il a été assassiné. Il y a une organisation qui veut gouverner. gouverner le. On a besoin de C'est le seul espoir sortir de cette merde. Ça devient plus compliqué. Je sais, le sergent 106. Mais puis' n'est pas. Faut et j'ai soin. Il n'y a même pas de couvert. Mais il y a le cadavre de mon ami dans une boîte. Non. Nous avons fait un pacte. Et nous nous sommes jurés de nous. Les uns les autres. Quoi qu'il arrive. Et il y a un risque d'addiction. Oh, c'est rapide. Nous sommes dans une drôle de situation. Un docteur qui cherche son arme. C'est con ça. J'ai fait mes études à Colonlo. Nous avons besoin d'aide pour découvrir la vérité. Mon ami a été assassiné. Mais il y a le cadavre de mon ami dans une boîte. fuck no.